Bienvenue dans Cultima Academy. Aujourd'hui je vais vous présenter Cultima au repas. On accède dans la salle principale via cette carte. Nous y voilà. Donc Ultima Repas c'est une carte sur laquelle peuvent se déplacer les avatars, un ou plusieurs. Euh où vous pouvez trouver donc des ressources sur les cultures de l'imaginaire, que ce soit des associations, des professionnels, des clubs, euh, des événements euh, concernant les, les loisirs des cultures de, de l'imaginaire. Vous avez deux registres là qui vous permettent d'y ajouter des entrées. Questionnaire. Voilà, artisans, artistes, associations, bénévoles. Pour les pays francophones et un second pour les pays hors francophones. Les petits points donc vous permettent d'accéder aux ressources. Par exemple, si je prends Castelfest, aux Pays-Bas. Fantasy. Vous accédez directement au site internet sans quitter la carte ultima pas. Et pour la France, en Belgique aussi vous, euh, vous avez des sous-cartes par région. En région parisienne, en à provence au hasard, nous avons, pour exemple, le club Pythagore qui organise un événement de très bientôt et la fête médiévale, qui a lieu au mois de juin, voilà, vous avez accès aux ressources, la machine à red, et sur chaque sous-carte, vous avez un téléporteur qui vous permet de revenir à la carte principale, voilà, ici pour les Hauts-de-France, Voilà, donc il ne tient qu'à vous d'apporter de, euh, des compléments. Euh, vous pouvez accéder ici, dans cette carte, au pendant euh, sur FramaCarte, où vous avez exactement la même carte, mais répertoriée différemment, avec des symboles pour une légende, Mais vous ne pouvez pas la, la compléter en direct. Voilà, il faut remplir les questionnaires pour qu'elle se complète. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez la zoomer à l'échelle que vous voulez et vous avez euh, comme je disais, une légende et puis vous pouvez chercher un lieu via une barre de recherche voilà. tout en restant toujours sur Cultima Europa. Voilà. Ça permet de croiser les informations et un accès direct pour revenir dans la salle principale de Cultima Academy. J'espère que cette visite vous a intéressé et qu'on se verra bientôt sur Gatterton dans Ultima Academy. A bientôt